Alors, le fonds Trustim Optimum est un fonds mixte défensif à dominant taux. Il présente une gestion encadrée pour limiter les risques de marché. Il est ainsi géré avec un socle de portefeuille en produits de taux à court et moyen terme, globalement investment grade, avec un maximum de 20% d'obligations à yield. Il a ensuite deux moteurs de performance, un sur les convertibles et un sur les actions associées à des ventes de call. La sélection des émetteurs est faite selon notre process satisfaction client et c'est cette approche extra-financière qui a permis au fond d'être labellisé ISR. Alors Depuis le début de l'année, avec la reprise des marchés actions et de crédits, Trustim Optimum a regagné une grande partie du terrain perdu en 2018. Néanmoins, le taux de rendement interne du portefeuille reste supérieur au niveau bas que nous connaissions en fin d'année 2017. Il est aujourd'hui autour de 1,40. En avril, nous avons allégé la partie action en vendant des calls, ce qui revient à amener le niveau d'exposition action à des niveaux historiquement bas, autour de 5%. Nous sommes donc prêts à profiter de toutes les opportunités que le marché nous donnerait. Alors, notre approche satisfaction client est pertinente pour sélectionner les émetteurs obligataires. Pourquoi Parce que des études américaines ont montré qu'il y avait une corrélation positive entre niveau de satisfaction client et notation de crédit. En effet, les clients satisfaits, sont fidèles, moins sensibles au prix et ils soutiennent ainsi la croissance, les marges et la structure financière des entreprises. De plus, notre process nous fait découvrir des entreprises différentes, souvent moins étudiées par les concurrents, qui peuvent présenter des primes de rendement et qui nous permettent de créer des portefeuilles différenciants. Trostim Optimum est un fonds, grâce à son approche extra-financière, basé sur la satisfaction client, qui est labellisé ISR. C'est un fonds de risque 2 sur l'échelle ISRR qui en comporte 7 étapes. Et c'est un fonds qui est classé chez Quantanice 5 étoiles dans la catégorie allocation prudent. Il a également reçu le prix du meilleur fonds mixte prudent de la zone euro, décerné par H24 Finance. Trusty Optimum, fonds mixte. Dominanto est un outil adapté pour votre trésorerie à moyen ou long terme et pour la partie défensive de vos allocations. Il est aussi un complément aux fonds obligataires ou aux fonds en euros.